Ou par peuple haïtien continuer continue file manchette ou continue file couteau continuer continue filet bout de bâton pour frapper bandits qui vient attaquer ou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est moment pour nous descendre dans la ripote presse. Gros manifestation t'est organisée journée, journée, encore l'autre fois par ouvrier factorio, ou, qui l'état haïtien pour augmenter salaire. Eh bien, peuple haïtien manifestation ça qui t'apprête à le passer en bas gaz lacrymogène, la police tire, eh bien, manifestation crasées en pile moun prend coup de gaz moune, paga la difficile, an oude gade, etant qui tapent manifeste yo, mesdames, mademoiselles et messieurs. Oh la bobo, ils ont mis la bobo. Oh. Je Allez, nous fait.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 est-ce que nous comprenons ça, l'État bon condition de travail. Il y nous est là est... La police n'a pas gagné. La n'a pas La police pas La police n'a pas La police n'a pas gagné. La police n'a pas gagné. La police gagné. La police n'a pas gagné. La police n'a pas gagné. La police pas La police n'a pas gagné. La police que La police La police n'a pas gagné. La police n'a La police La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 la nuit elle nous faisons chambres, canalons. bandit dit nous de c'est qu'il nous a une dormi. à nous de nous dormir. C'est nous dormi. nous dormi. avec ça. Les mouilles nous comptent les bouillons. à nous parler toujours continuer à Ça va un ça va descendre des Pour ça ne va pas c'est nous qui nous son pays. Tout le monde fâché, tout le monde frustré. la la pour y a la que on au de nous. Yo, même yo tout grand si Ce so que nous va faire des autres, la pour manifestation pacifique. de la nous de la pour Ce que nous va de faire de so des autres. Ça même. Les revendications aujourd'hui encore, oui. qui ça? Les revendications, c'est vous, les mieux. vous nous pouvez nous changer nous ne pouvez pas seulement de dire que que vous avez que vous avez dit pas vous avez vous avez dit que vous avez nous. pas. que vous que vous avez pas que vous que vous que vous que vous que vous avez dit que vous avez vous que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 Eh bien, qui a manifesté pour demander l'État augmenter sa eh bien, c'est ça que la police lui-même a vendu en bagage lacrymogène. Si. Si. Oh, nous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 Les gens qui ont des choses, nous les été Mais la police, a fait ça, a Mais, nous, nous, nous, nous, nous, nous, Avez-vous avez été... dit que nous passer puis et la police a un choix pour nous? Nous c'est que nous avons dit que pays. dit que mais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 Reginald Lafontaine, il no y a ces y a aussi dans les hôtels oisifs. Ils ont fait un salaire minimum. Nan. Et voilà que nous sommes obligés de retourner dans la rue. Ça, vous ne pouvez pas jouer ni tout problème qu'on a fait avant. C'est me bien que nous venons de dénoncer aujourd'hui. Tandis que nous avons une opportunité pour négocier avec Piro et Sassol et Taxi Ariel. Je ne gagne pas les hôtels oisifs. Nous avons fait un salaire minimum. Pendant ce temps-là, nous avons te déjà fait un salaire Parce que nous avons presque 24 chiffres. Et 4 chiffres, ça, aujourd'hui, de nous parlons encore là donc comme la police est mal gaziée a la nouvelle majeur comme nous faut entraîner la gazié nous parlons de double exécution mais il y a des prises de manifestations pour pour que ça les bien il y a nous et nous dit que nous nous clair clairement la presse de quoi c'est C'était loi là nous nous clair fait est-ce que nous de M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 Nous sommes dans un nous dans un sand nous dans un nous dans un nous manifestons, nous dançons. Je ne peux comprendre qui relation qui été à danser ensemble avec une manifestation pour faire une revendication passée. Je nous comprendre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 il sans chapeau pour plus de détails. En attendant, commissaire, richement. Oui, allô, commissaire, bonjour. Comment est-ce Nous là, bon, nous là, nous là, donc après ça, très Il semble que nous l'opération là qui est très musclée avec la police ce matin. Bon, effectivement, nous avons l'opération là du côté de la Criol. La Criol est pour une déviation banthila, donc nous avons pu voir tout le parce que c'est une chose qui dernièrement là, notre fait était sur l'activité à il ça et, palmier, et, warrior, et tout à la nuit. On les tout la dans côté là qu'on est donc nous t'ai et nous t'ai arrêté là dedans et te gladeur populaire qui est chef gang ça depuis les chef gang monsieur t'ai monsieur l'a caché et monsieur matin là hier devière on apprend que monsieur retourné dans ville donc nous mettait antenne sur lui et dans l'Acréole, Biché blessé blessé mortellement, et dans les de Calif 38, qui sont la police, qui sont et par le parquet des cailles. Donc c'est que, et, um, comme nous disons nous-mêmes, c'est soit déposé au au ou bien reposé. Nous allons nous Donc nous-mêmes, nous la journée ou la nuit pour que la population soit en paix. faut que le chute reste salé dans le temps et fort que la ville des cailles lui même tout était salté donc eh, par un côté pour nous pour bandi vintaille banda là donc m'a vient on a vient bah, la police détermine comment seul homme pouvait traquer tout monde care, a fait mauvais acte dans la ville là et nous même nous pas gnormer mélanger. et pour que nous marer bandi arrêter bandi au moins sois, qui, bon euh, ce soit une voix qui bon pour eux on leur des blessements tellement est-ce que ça veut dire monsieur mouri Albert Lobouche Bon monsieur monsieur jean moi Monsieur là bon bah, bon. Eh, bon.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 était là des avec la police, avec le et bon, Monsieur, monsieur, monsieur, il a essayé de Il a essayé ou Et pendant et... que monsieur la la carrière avec autre mm -hmm. Ok. Bon, et bien, si vous comprenez, nous déjame l'enfant Aussi simple que ça. Mesdames, mademoiselles, monsieur, bienvenue dans insolite nous boujoune aujourd'hui. Bon, ouais.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 Deu uh -huh. tudo puxa. Quand quer? Quantou hey! <laughs> quer? quer <Cantuque> de ouate? Ah <laughs> Oh, Mes amis! Be... <laughs> Quand que sabra calé? Quantou quer? Quantou que ouate? <Cantuque> what? Ah <laughs>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 Aïe aïe aïe, mettez à ne sais pas qu'il là. Aïe aïe aïe, On allait en un chant, un chant pour ça. Ah, mettez, mettez pour le peuple. What? Qu'est-ce que tu là? que tu as Ok. Moi, c'était dans <sighs> mon béni papa Nous, nous,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 J'en Jonvli, debout safe, debout légal. Vous passer Solino, vous passer Anglade, Riel Sylvia viennent faire sauver. Mais à quelle condition? For safe. Sous pas safe, nous pas qu'à d'accord avec si vagabond. oui, nous avons un bon à Kali. C'est se celle qui a été pour nous protéger, pour nous yeah! se C'est celle qui se C'est celle qui Et prenez nous, nous avons un mandat Solino, nous avons un. Et c'est se celle qui a l'âme de la dialectique.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 La population belle, nous ne pouvons pas le contre mais seulement à seule chose. Pas de gens qui ont bien la carrière pour tout pour faire salver la dame. faut nous garder bien. C'est que les gens qui nous entourage Les gens sont nous nous avons des policiers dans la Les qui avec l'autre zone. Les policiers sont toujours campés, même les gens. Avec les kidnappings, les kidnappings, des policiers. Nous, beaucoup de gens connaissent un groupe d'individus à nous pour nous repousser pour de nous faire mène, des graines les civiles les... qui, pour qui amis, les hommes, les ont amassé l'homme. Ces bouteilles, nous Nous ne pouvons pas jeunes qui sont pas qui travaillent pour amis, nous ne pas faire Celles qui nous l'État, et puis mon et avec nous, ne pas nous, nous-mêmes,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 la question est une obligation. Nous nos solutions pour que c'est moins équipable, 4 disciplines, ni même la l'administration. La question est de c'est un employé, ou est dire, c'est de ou se dire, ou de c'est expliquer, ou de se dire, chaque fois, 5 personnes 6 5 7 Actuellement, on a 12 mois, et y a travail. Moi, je vais mettre l'autre, je vais mettre discipline, je vais mettre le je vais soi-disant de monde qui que autour vous, de venir avec toi, 4 là-dessus, 4 4 la 4 et la parce que venu et c'est bio femmes fait la ria donc qui est au mal la ria a la fait la ria la mais qui là ça veut dire que la ria suffit bio suffit donc moi suis jours matin je suis la histoire le commissaire dit que la première information qu'il y il a un mandat qui a lancé des plusieurs. à quitter. Est-ce que vous confirmé ça pour nous Oui, il a un mandat. Mais sauf ce le là le mandat a tombé. Depuis ne pas arrêter. besoin mandat de mandat de mandat. pas besoin mandat je pas Parce que si je quitte le bureau, je vais me mettre là, ça veut dire que je vais dans le service pas il facilité les et traverser là Avec sa première là, vous obligé qu'il y a un temps avec ça que vous sont en travail de Et tout le monde est là. Il faut que la population il faut un service. Comment est-ce avec ça ne pas parler avec vous. vous êtes satisfaits que Parce que vous avez deux mois là, y a trois mois là, il n'y a pas de mois, il n'y a pas fait passeport. chef apporte directement autorité à avant directement par X, Y. Les gens qui ont été alors que la population n'a pas de service. de La de La La c'est a Première entrée, première en service, première sortie. Mais est-ce est que c'est le directeur Orel même, qui a dirigé la boîte là, qui a demandé service euh... Exactement. C'est le directeur Aurélien qui fait appel avec Patrick et Qui m'a demandé à CG, pour faciliter la sécurité de service. Parce que l'autorité a empêché le travail. Si l'autorité a empêché le travail, c'est la volonté de ne pas gagner le travail. C'est et d'immigration avec l'autorité qui a facilité le mais matin, je me suis là, je besoin immigration. Je là, je là, je là. Et suis je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je je je là. je là, là. Je là, là. je je là, je je là, Directeur, a 4 mois pour passeport, mieux que ceux qui ne pas le déjà a 4 mois de passeport, mieux que se ne peuvent pas déjà. Donc tout le monde a pris deux, il l'argent a fait. ne pas ou que pas changer de vous ne pouvez pas faire lettre deux semaines, trois semaines. Je pense ça, je pense ça avec Directeur, de la société ensemble pour regarder qui est capable de faire. Et pour capable vous. Et nous sommes vous. nous vous. Et nous Mais voilà, madame, mademoiselle, c'est monsieur, ou tape des déclarations, commissaire Muscadet, mettez principe, sous vacabo, nan, ni, pays, qui décide de couper, kouti coup peuple, là, nan, dossier, passeport, et non seulement, ça, tout, eh bien, moun, qui levé bien bonnet, pour vini, pour, comment, capable, faire passeport, eh bien, même, qui, qui, moun, pa, yo pas, si passé, si, ensemble, avec, moun, ça, autant disque, chrétiens vivants, qui l'avaient bonnet, pas qu'à jouer une service. Madame, mademoiselles, c'est monsieur, bienvenue, dans Haïti, pays spécial. Les like monde qui m'aiment, comment dirigeant pays d'Aït, si a fonctionné, mais qui imagine vous et bah, on tout financé avec vous. Garder l'image là. Non, c'est c'est sérieux mais, on ne joue pas avec l'image ça. On ne joue pas avec moi de comment comme ailleurs comment ailleurs à boule. Mais mais mais toutes ces chats. ces chats Vous voyez les gens m'ont parlé de même dit mais mais mais mais mais chat vous voyez mais des santé. Oh, bien facile. ça, me répond Depuis dirigeants, ont pas de sécurité, ils des sécurité, Chat, ça vous ou En tout cas, j'aime toujours aimer Haiti Haïti dictature, l'appel des anti-Haïti démocratie, la république des coquins, celle volée au capreté, qui vivra, verra, qui mourra, kakara. Mouen vous merci, parce qu'on t'as suivi avec attention, merci pour fidélité ou patience. patience. Mouen pralé, m'a ou pas papa, pa parce que c'est lui-même celle qui capable de protéger ou, ba ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le Nous sommes se foukou, rendez-vous demain matin, 6h, pour journal tout haïtien connecté. Bisous, bisous, bisou, one love.